Yo les gens de Thursday, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Val et Auré. Salut à tous Yo Et aujourd'hui, vidéo assez, assez spéciale, puisqu'on se retrouve pour du coup 20 minutes de gameplay exclusive euh, sur Assassin's Creed Valhalla, qui nous a été permis de capturer euh, il y a à peu près deux semaines. Et donc, on espère que cette vidéo va vous plaire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs Bah écoutez, euh, si ce n'est que c'est du gameplay exclusif, capturé par nos soins, c'est nous qui avons joué, et que vous allez découvrir tout ça. Dans quelques instants. On espère que ça va vous plaire, bien sûr. Et du coup, on balance l'intro et on se retrouve juste après. Les amis, bienvenue en Angleterre, en l'an 873 après Jésus-Christ. Nous sommes en compagnie d'Eivor sur son fidèle destrier. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé un tout petit peu le début des cinématiques et des, de ce qu'il est dit en anglais, mais globalement, pour vous faire un rapide topo de ce à quoi on a joué, on était dans une quête, une, une quête où on était en Est-Anglie, où un roi saxon doit être couronné et euh, bah, mis sur le trône, tout simplement. Et il a a priori été tué par un autre clan viking. Et euh, donc aujourd'hui, Eivor cherche à éliminer, à saper l'influence de cet homme euh, sur la région. Pour que bah, ce roi, Oswald, euh, ne soit pas mort en vain. Alors comme vous pouvez le voir, le, le retour des choix est de nouveau disponible dans, dans cet opus de Assassin's Creed Valhalla. Avec des conséquences, si on a bien compris, qui seraient plus importantes et plus présentes que dans Odyssey. Parce qu'Odyssey, il y avait, on va dire, une... Bon, euh, un bon trois quarts des choix qui était... Euh bah, qui n'avait aucune conséquence et si on nous a dit que les relations euh, l'entente avec certaines personnes le fait que certaines personnes qui sont dans notre village restent ou ne restent pas euh, des alliances et tout ça auraient des conséquences via tous les choix que nous aurons à faire durant le jeu alors là comme vous avez pu le voir on a pu jouer à la fois Eivor en tant qu'homme ou en tant que femme alors personnellement je sais pas vous mais j'ai beaucoup aimé la version féminine d'Eivor qui change quand même pas mal de la version euh, de Cassandra enfin je la trouve beaucoup plus charismatique que les des Cassandra dans Odyssey j'ai apprécié aussi, honnêtement, j'ai été surpris, agréablement surpris. Alors, et du coup, là, spoiler pour, ce, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, on voit Oswald, donc, du coup, qui au final n'est pas décédé pour ceux qui ne parleraient pas euh, anglais. Donc toujours en vie, et par contre durant notre session, donc là comme vous le voyez, on a un personnage qui est devant nous, durant notre session, euh, donc le premier run, euh, nous avions décidé, enfin Auré avait décidé de tuer euh, ce personnage, et donc pour vous montrer que c'est ça, c'est ça, c'est ça, et pour vous montrer que les, les choix sont au, au cœur même du gameplay, nous avions décidé de le tuer. Et donc, euh, la démoïste qui est avec nous nous avait annoncé que, euh, du fait que nous l'ayons tué, il n'aurait pas dû se présenter au mariage. Mais nous avions lancé une deuxième game dans laquelle nous le laissions envier. Donc là, vous pouvez voir qu'il intervenait durant un mariage pour euh, venir euh, se venger. Donc, euh, ce qui montre que les choix ont vraiment... Euh, une bonne importance parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait eu présence de choix comme ceci dans, dans Odyssey. Bah non ça voudrait dire que du coup si on n'aurait pas buté euh, Rude, donc ça voudrait dire que. Et en plus parce qu'on peut euh, se porter volontaire pour combattre à sa place, et imaginons qu'on se qu'on se porte pas volontaire, Rude bute le roi, et du coup bah, la région se retrouve sans roi ou alors aux mains de, de Rude. Donc ça promet quand même pas mal de, de changements au niveau de, de l'univers et du monde. Ça veut dire que les choix auraient vraiment un impact. Là, vous avez pu voir juste avant un petit aperçu du corbeau qui s'appelle Sunin et qui ne sera pas juste un drone. Enfin, En tout cas, ils ont essayé d'apporter beaucoup plus de choses, notamment au niveau de l'exploration pour que le corbeau ait vraiment un intérêt tout particulier pendant l'exploration. Bah, surtout, chose qu'on peut souligner, c'est qu'également le corbeau ne sert plus à, à verrouiller les ennemis sur la map. Euh, tu peux plus les repérer avec le corbeau. Euh, tu peux survoler une zone pour regarder un peu où ils sont, mais tu peux pas les marquer directement. Ça, c'est vraiment le rôle de la vision d'Odin, qui est donc la vision d'Aigle. Et donc, comme vous pouvez le voir, là durant pendant, pendant les phases de combat, il y a certaines parties sur les ennemis qui apparaissent en un mélange de orange et de jaune. Et donc, je sais plus si c'est en utilisant la vision d'Odin ou si c'est comme ça durant le combat, mais ces petites zones, du coup, orangeâtres sont les points faibles des ennemis et donc du coup euh, lorsque vous visez ces parties, vous faites des dégâts vraiment critiques et euh, en plus de ça vous faites une sorte de stun sur l'ennemi et donc vous avez le bouton de la, euh, du joystick droit donc c'est R sur euh, PS4 et je sais plus c'est lequel c'est RS je crois sur, euh, sur Xbox et donc du coup ce bouton vous permet de faire une sorte de finish euh, différent de, des finish basiques on va dire Là vous pouvez voir les combats sont vraiment euh, variés et assez compliqués et vraiment hyper brutaux. Là vous pouvez déjà, euh, voir qu'il massacre son ennemi et qu'il lui fout deux coups de marteau dans la tronche. C'est vraiment nerveux, c'est assez différent d'Odyssée, même si on garde encore euh, les compétences. Hein, les fameuses 4 compétences au corps à corps et 4 à distance, mais euh, je trouve que c'est quand même beaucoup plus réaliste. Ça garde de la nervosité, mais euh, c'est toujours, enfin, en tout cas beaucoup plus brutal que ce qu'on a connu ouais. avec ouais, ouais. Origins et Odyssée. On peut notamment souligner le fait que tu n'as pas les super pouvoirs euh, que tu avais, notamment dans Odyssée. Euh, ce sont vraiment des compétences terre à terre, des lancers de hache, des sauts, euh, des petites calipettes pour faire stylé, mais voilà, des finishers, des coups spéciaux qui ne sont pas des super pouvoirs. Chose intéressante que vous allez voir maintenant à l'écran, les ennemis sont beaucoup plus intelligents, puisque vous voyez, on a voulu rusher l'archer, ouais. se, so se sentant en danger et forcément sans défense par rapport à nous. Il a choisi de tirer sur un baril d'huile pour l'enflammer et nous tuer. Voilà. Et donc il y a plusieurs choses à souligner aussi dans ce qu'on vient de voir, enfin c'est plus maintenant à l'écran, mais pour ceux qui ont été assez attentifs, donc on nous avait déjà parlé qu'il y aurait des démembrements dans le jeu, enfin des décapitations, ça on était sûr et certain. Et euh, bon, c'est assez rapide, c'est assez difficile à voir parce que ça se passe très rapidement comme je viens de le dire, mais il y a aussi des démembrements, des jambes qui volent ou des bras qui volent, donc pour ceux qui veulent regarder, faites un petit retour en arrière sur la vidéo et faites pause au moment opportun, vous verrez que du coup il y a des démembrements de partout, et pour un assez qui se veut ultra réaliste à l'époque des Vikings, bah, c'est quelque chose qu'on attendait énormément, je ne sais pas ce que vous en pensez vous deux Un jeu de Viking sans démembrement, c'est pas un jeu de Viking en fait. C'est ça. Et par contre, quelque chose euh, qu'il est, qu est bon de souligner, c'est que euh, dans les images, euh, donc juste les screenshots qu'on avait eu il y a maintenant euh, un mois et demi, de mois, on voyait des petites hachettes de lancer. Euh, qui était dans le dos d'Ivor. Mais, euh, dans ce qu'on a pu tester, on ne sait pas s'il sera possible de les jeter comme un couteau de lancer euh, au hasard. La seule utilité qu'on a eue avec ces hachettes de lancer, c'est du coup une des capacités qui est débloquable. Et donc, du coup, quand vous l'envoyez, en fait, euh, vous visez deux ennemis et vous leur faites euh, un enchaînement avec, du coup, les petites hachettes qui sont, du coup, en nombre illimité, j'ai eu l'impression. Comme c'est lié à une capacité, ça se recharge juste. Ouais, tout à fait, ouais. Et si on abordait le, le point des sacs PV tant qu'on est dans dans un gros fight comme ça, parce que beaucoup de personnes, euh, parce qu'il y a eu des leaks qui ont eu lieu, beaucoup de personnes ont trouvé qu'il y avait le retour des sacs APV, et vous en avez pensé quoi, vous, manette en main du, des combats Est-ce que vous avez eu la même sensation de sacs APV dans Odyssey, ou vous étiez plus proche d'un Origins quand il n'y avait pas l'étalonnage des niveaux d'ennemis bah le... On était quand même plus proche d'Origins. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai trouvé que le, le, le système de combat était assez bien équilibré, après je sais pas trop où est-ce qu'on se situe dans le jeu en termes de de leveling mais les ennemis sont pas des sacs à PV ils sont par contre beaucoup plus intelligents et euh, ils font beaucoup plus mal et ils sont plus durs à battre dans le sens où ils ont du skill c'est pas juste euh, un pauvre mec ouais. euh, qui a, qui a la blinde de PV ils, ont, ils sont assez faciles à battre ils ont pas beaucoup de santé mais euh, ils vous font mal et quand ils vous euh, filent un coup et ben vous prenez enfin euh, vous perdez un quart de votre santé assez rapidement là ce qu'on peut voir c'est que les combats bah, sont brutaux et on s'y fout pendant un assaut un assaut qui est une sorte de raid un peu plus, euh, plus scénarisé parce que là on se sent euh, on, est, voilà, on, on ouais, se est un peu pressé, c'est vraiment dans une quête, donc euh, c'est un peu plus scénarisé. Vous pouvez aussi entendre la musique qui est juste superbe, cette musique elle m'est restée dans la tête pendant 2-3 jours, franchement tellement elle est, elle est magnifique, enfin, c'est est incroyable, ah bah oui. des chants du des et tout, et tout ouais. on s'y croirait vraiment. Et comme vous pouvez le voir, petite caractéristique, petite caractéristique je vais réussir à le dire en bas à droite, à gauche de l'écran, j'ai vraiment eu du mal, vous avez la barre de vie et contrairement aux autres AC, donc du coup on n'avait déjà pas de barre de vie dans les, dans les précédents AC, mais celle-ci ne se régénère pas automatiquement. Donc un peu à l'image d'un Red Dead Redemption, il vous faudra vous nourrir avec des plantes ou des petits trucs que vous pouvez ramasser un petit peu partout pour faire remonter ce niveau de vie. Et donc si vous n'êtes pas un minimum RP et que vous ne farmez pas un petit peu les ressources ou que vous n'en achetez pas, et eh bah ben, les combats seront beaucoup plus compliqués puisque bah vous aurez, euh, ce sera un one shot quoi, vous n'aurez pas de quoi vous de auto quoi. À noter que là pendant l'assaut, on a choisi la méthode bourrin, à savoir foncer dans le tas et essayer de détruire les fortifications et les défenses de l'ennemi, qui se défend d'ailleurs plutôt bien, mais on aurait très bien pu se faufiler par derrière, escalader une tour, buter tous les archers à la lame secrète et ouvrir la porte à nos ennemis. Et aussi, euh, là on l'a vu il y a quelques instants, il y a la possibilité de tirer avec son arc sur euh, des objets en hauteur pour les faire tomber sur les ennemis, donc ouais. c'était déjà présent dans Syndicate, mais ça ne l'était plus depuis. Donc c'est vachement bien, parce que mmh. j'ai l'impression que ce AC c'est vraiment la consécration, le jeu ultime. Euh, ça regroupe vraiment euh, un peu tous les éléments de gameplay de chaque Assassin's Creed. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, si, clairement ça fait clairement plaisir. Utiliser l'environnement à son avantage c'est quand même très très intéressant. Tiens, on peut, faire un petit, on peut faire un petit arrêt sur la lame secrète tant qu'on y est, puisqu'on on l'a vu rapidement euh, à l'utilisation au tout début de, ce, de cette vidéo. Euh, sachez que pour le moment, de ce qu'on a vu nous, en tout cas la lame secrète one shot. Il n'y a pas de « je couche l'ennemi et, et il meurt pas ». Tout ce qu'on a pu voir à chaque fois, c'est que la, cape, la lame secrète permettait de tuer d'un seul coup nos adversaires. C'est ça. Donc, c'est plutôt Après, petit point noir en parlant de la lame secrète euh, qui se veut infiltration. Euh, il est possible d'assassiner n'importe qui en toute discrétion et de faire une approche discrète. Par contre, euh, quand on parle de cet ennemi, on va le voir dans quelques instants, je pense. Donc, Rude, vous aviez la possibilité d'attaquer de front ou alors de contourner. Et donc, pour en arriver à cette séquence, c'est Auré qui jouait et qui a décidé de contourner. Mais malgré le fait qu'il passe dans les, euh, par les toits, en fait, le combat était inévitable parce que tu es arrivé par derrière mais euh, il s'est retourné pour euh, engager le fight. Donc il y aura des possibilités d'infiltration et d'assassinat discret, mais euh, certains combats sont scriptés, et vous aurez pas le choix, pas d'autre choix que de... Que de Là je pense que clairement c'était voulu par rapport au scénario, qui, vu qu'à qu la fin du combat tu choisis de le, de le laisser vivre ou mourir. Donc voilà, il fallait qu'il y ait un combat, parce que ouais. si t'arrives ouais, derrière ouais, et que tu lui plantes la main dans le dos, euh, bof bof. Et là, comme vous voyez à l'écran, quelque chose de très intéressant pour les personnes observatrices. Je vous laisse quelques instants. Mais si vous avez bien remarqué, sur l'épée, il euh, y a un logo qui nous est assez familier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si. C'est ce qui m'a poussé clairement à tuer cet homme à la fin de cette séquence. C'est ça. Et donc, du coup, c'est le logo des Templiers. Donc, techniquement, il n'existe pas encore à cette époque. Enfin, ou alors, c'est leur tout début. Euh, mais du coup, euh, ça confirme la présence de proto-Templiers. Euh, avec déjà une bonne idéologie bien ancrée... Euh telle celle qu'on a connue dans les précédents assez et non pas comme dans euh, Origins ou Odyssey. Merci. On va pouvoir assister de nouveau au choix actuellement où là on va vous parler justement on arrive sur la séquence dont on vous parlait en tout début de vidéo qui est de choisir de laisser vivre ou, ou faire euh, ou tuer cette personne. Voilà. Et donc, du coup, ça influera non seulement sur la vie ou la mort de, du personnage, mais ça influence aussi les relations qu'on a avec les personnes, comme on vous disait en début de vidéo, puisque le choix que nous allons faire va euh, faire que nous sommes plus ou moins bien vus envers Oswald. Et donc, du coup, euh, Oswald, qui est pour euh, le fait que les Vikings restent en Angleterre, et donc là, en tuant euh, l'ennemi, on va dire, il va nous faire le reproche qu'on euh, est plus euh, chez les Vikings en en norvège mais en angleterre et que du coup c'est pas euh, t'as fait une erreur tu meurs mais qu'en angleterre selon lui c'est à droit à un jugement après bon pour la défense d'evor et pour la <rire> prendre un peu sa défense c'est vrai que s'il leur a laissé vivre rude euh, pourri euh, serait venu pourrir le mariage d'oswald et l'aurait potentiellement buté donc euh, c'est vrai que les choix ont l'air vraiment d'avoir des conséquences sur l'univers, là vous pouvez, vous, pouvez, vous pouvez le voir actuellement à l'écran, c'est loin d'être moche, c'est loin d'être un Odyssée 2.0. Ouais, ouais, ouais. On est vraiment l'exploration euh... est quand même plus poussée. L'exploration ouais, ouais, ouais. est plus poussée, notamment vous voyez, on a pu mettre un marqueur sur la carte que vous voyez avec la boussole. Et vous voyez qu'il y a des genres de lumière au loin qui sont en fait les, les, les remplaçants des points d'interrogation qu'on avait avant sur la map, qui sont des lieux qu'on n'a pas encore découvert. Euh, ce que je trouve beaucoup plus sympa, beaucoup moins gros, ouais. beaucoup moins euh, violent, brut à l'œil. Et qui nous permet euh, bah, du coup de se déplacer tranquillement. Et quand on a placé un marqueur sur un point mystère justement, euh, on le voit apparaître de très loin sur la map en tant que faisceau de lumière, ce que je trouve très sympa. Et chose super intéressante, donc tu parlais des petits points qui apparaissent sur, sur la, le, la boussole en haut. Il faut savoir qu'il y a quatre catégories de petits points. Enfin 5 si on compte les grisés. Et donc chaque catégorie correspond à, un, à une catégorie de, de lieux. Donc on a les lieux mystères, les lieux... Euh... Alors, j'ai un gros trou. Les, les lieux secrets, les secrets. C'est ça, il y avait un, des lieux où, euh, de, où on pouvait trouver des capacités, si je dis pas de bêtises. On avait réussi à en trouver une oui. dans une église. Et donc, euh, vous pouvez vous attendre, en gros, à, à ce que vous allez trouver sur place. Mais je trouve que ça s'apparente plus à un système de loot. Je sais pas si. ce que vous en pensez, genre plus on se rapproche vers le jaune, plus ça va être un truc bien. Et plus c'est gris, plus c'est un truc banal, quoi. Après effectivement, moi ce que j'ai, euh, ce que j'avais repéré aussi, c'est qu'il y a certains endroits, euh, certains endroits donc, par exemple les petits points jaunes, hein, tu vas looter par exemple une grosse quantité de matériaux, oui, oui. c'est pas euh, étant dans un camp et t'as 10 millions de coffres à récolter, là tu, tu, tu explores un petit peu l'endroit et t'as un seul coffre et dans ce coffre tu vas looter euh, pas mal de matériaux qui après vont être utiles pour ton campement. Et donc là, chose super intéressante qu'on vient de voir. Contrairement à Odyssey, euh, dans Odyssey, même avec l'arc, il était très difficile de one shot des ennemis de notre niveau. Si je dis pas de ouais. bêtises, parce que moi, j'y arrivais jamais. Euh, là, ça se veut plus réaliste. Bon, c'est pas du ultra réaliste parce que si les ennemis ont des niveaux plus hauts, vous, euh, vous aurez du mal à aller OS. Mais là, euh, en une flèche dans la tête, comme dans Origins, on a réussi à, à mettre à terre l'ennemi. Euh, et donc du coup c'est beaucoup plus plaisant tout comme le fait de, du coup de OS avec la lame Secrète, c'est deux reproches qui avaient été lycée qui ont été corrigés ici, donc Ubisoft a quand même écouté la, la commune. quoi Là ce que vous venez de voir c'est vrai que nous ça nous paraît tellement évident euh, parce qu'on y a joué mais vous avez vu du gameplay un drakkar donc les déplacements encore une fois comme on l'a dit dans la prévu sont hyper fluides. donc on parle vraiment du cheval au Dracar en un claquement de doigts il suffit d'aller dans la roue des accessoires et d'appeler le Dracar, le Dracar il passe absolument partout puisque la map est rempli de fleuves et de rivières, il passe même en dessous des ponts. Vos compagnons de raid et vos vikings qui sont à bord euh, tout simplement vont baisser le masque qui permettra de passer partout. En plus il y a quand même une putain d'ambiance à bord du, du drakkar parce que vos compagnons se mettent à chanter, ils peuvent raconter des histoires et ça c'est vraiment cool, ça contribue vraiment à, à l'immersion. Et on se sent viking tout simplement, moi dans cette démo, v je suis senti euh, comme un viking quoi, c'est incroyable, c'est vraiment un jeu, euh, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de travail au, au service de, ouais, ouais, ouais. Au, au niveau de l'immersion, c'est quelque chose, euh, moi personnellement, j'ai beaucoup euh, plus accroché à cette démo que j'ai accroché à tout Odyssée en, ouais. en, en, en 150 heures de jeu quoi, donc euh, c'est assez, euh, assez incroyable. Et alors là, chose qui est intéressante, je l'avais pas remarqué lors de la démo parce qu'on voulait voir si en assassinant par derrière les ennemis nous paieraient ou pas, et donc du coup j'ai assassiné une personne par derrière sauf que j'avais pas regardé et je pense que personne ne l'avait vu pendant la démo en fait il y a un autre groupe d'ennemis qui arrivait par en face et c'est le groupe d'ennemis en face qui m'a détecté en fait c'est pas les personnes euh, qui sont retirées, qui sont retournées directement et donc euh, je pensais que c'était un point noir le fait de ne pas pouvoir assassiner par derrière mais tout compte fait en regardant les, les rushs en faisant des de rushs et tout ça Merci Maxful. Euh, on peut voir du coup le deuxième groupe d'ennemis qui arrive et vous voyez que les combats sont à la fois plus compliqués à la fois plus simple parce qu'une fois que vous maîtrisez à peu près la machine et en utilisant bien vos capacités, vous pouvez venir à bout de 6, 7,5 facilement. Mais lors des raids, vous avez vu deux fois la même approche parce qu'on a recommencé plusieurs fois l'attaque du raid. Parce que si vous faites pas bien les choses et que vous abattez pas d'abord les archers, puis après les mecs lourds pour en venir après aux hommes légers, vous avez vraiment du mal à vous battre tout simplement. Comme vous avez pu le constater, au niveau de l'escalade, on s'est fini l'escalade un peu de partout. Il y a de l'escalade un peu puzzle, on ne peut pas s'accrocher n'importe où. Euh, notamment, les murs de pierre ne peuvent pas être grimpés s'il n'y a pas des pierres qui en ressortent. Et c'est un truc vachement bien, parce que je trouve que la, le parcours avait perdu en réalisme dans les deux derniers assez où on pouvait grimper euh, partout. Là, on est vraiment un retour de ce qu'il y avait avant. Donc franchement, de ce qu'on a vu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les promesses pour l'instant sont tenues à voir le scénar. Mais euh, le fait de vouloir contenter les anciens joueurs et les nouveaux joueurs, donc mélanger ancienne et nouvelle formule, bah, ça marche assez bien. Euh, après il faut rendre à César ce qui est à César. Beaucoup de personnes avaient dit que euh, la formule de Origins ressemblait beaucoup à The Witcher. Et il faut avouer que la colorimétrie, pas le jeu, non, mais la colorimétrie s'apparente beaucoup à Du Witcher. Euh, J'ai vu beaucoup de personnes comparer à The Witcher mais ça n'a rien à voir, une fois elle est en main. Je peux vous assurer qu'un gameplay à la The Witcher est très lourd, alors qu'ici, on a vraiment un gameplay, euh, je ne vais pas dire nerveux, mais un gameplay très intéressant. On le sent clairement, mais ce n'est pas, pas pour autant mauvais, de toute manière, d'avoir une inspiration. Mais clairement, The Witcher a fait partie des inspirations de l'équipe euh, pour créer ce nouvel univers. Ouais. Bon et bien sur ce, les gens j'espère énormément que cette vidéo vous aura plu, on l'espère énormément. Ça a été un plaisir de jouer au jeu et ça a été un plaisir aujourd'hui de vous en parler. Donc si vous en voulez plus, n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de likes et à nous donner votre avis en commentaire. On termine sur un plan magnifique et comme vous l'a dit Val, euh, on a plein d'images à vous montrer. On parle pas forcément pour dire grand chose puisqu'on a dit énormément de, de choses tout de même. Mais euh, on a pas mal d'images à montrer, donc voilà. Bah, J'espère que ça vous aura plu. C'était Val. Auré. Et First. En direct de la Assassin's Creed Experience. Salut à tous. Ciao tout le monde. Paix et sérénité.